Ça y est, c'est le dernier. Non, je crois pas, non. Et merde. Cathy, pâte de velours. Je sais, je sais. J'ai connu la liste de tous les enfants passage et ça fait des années que vous êtes dessus. Vol, effraction, vol. Il y a beaucoup de vols, c'est vrai. Vous êtes une voleuse professionnelle, est-ce qu'on raconte Je suis une experte. Et vous êtes la première personne à réussir à m'attraper. Alors, experte, peut-être. Mais là, vous avez piqué un cadeau qui était un cadeau qui était pour moi. Parce que, bon, c'est pas moi qui volais tous les boosters. Hein. Ils ont tous disparu. On sait pas comment. Mais c'est pas ma faute. Tout le monde dit que c'est ma faute, mais c'est pas ma faute. Par contre, dans le paquet, c'était un cadeau que j'étais prévu. Pour moi, pour ouvrir mon propre booster. Donc là, vous avez volé un truc à moi, et bien ça va pas. Alors, Père Noël, vous êtes bien gentil. Mais moi, je gagne ma vie en volant. Alors, qu'est-ce que vous voulez en fait Que je vole la carte bleue du monsieur Ah, mais parfaitement. Mais juste là-bas, là, là au-dessus du meuble. Non, mais je suis une experte. Si vous me dites où c'est Non mais c'est plus un défi pour moi. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Euh, moi je vais le cacher quelque part, je fais genre le mec qui rien vu tout ça, je retourne me coucher. Puis comme ça vous pouvez piquer la carte bleue, puis voilà, vous me laissez le paquet, puis donne en donnant. La carte bleue de la madame, c'est possible que je l'ai aussi C'est pas que j'ai quelque chose à foutre, mais bon, la carte bleue de connard, je m'en fous. Par contre c'est celle de la petite marianne c'est mettre un petit peu, c'est une enfant sage, tout ça, bon, elle fait quelques conneries, mais elle mérite pas ça. Par contre il y a du liquide dans le tiroir si vous voulez. Et mon paquet Ah oui, je suis sotte. Ouais, c'est ça. Allez, voilà. Tous les mêmes. Hum. On me la fait pas moi. On me vole pas. Et eh ben je l'ai eu. Il est à cette émotion. Foudre amplifié. foot amplifié. C'est ce qui risque de lui arriver si jamais eh ben, on chauffe un peu comme ça. Allez. On s'ouvre ça. Et on ouvre les entrailles pas Non, mais je vous jure, de nos jours, il y a des voleurs. Faites attention à vous, les petits coribots en hein, période de fête. Hein. C'est vrai, hein, il y a beaucoup de voleurs, tout ça. Hein. Alors, on commence avec un petit euh, mine d'étoiles. Voilà, J'aurais dû miner le sapin, tiens, ça aurait été sympa. Ça. Euh, juste de la barrière de glace. Autour du. Je bien, la loot, quoi. Jean et la citelle. Euh, action 1, étonnant. Oh, l'ultra euh, attraction, ça c'est bien, ça. C'est si bien, c'est l'ultra attraction, ça j'aime bien. Mais j'ai une décence. Et du marqué, en ce moment c'est pas la mode. Euh, même les rochers de guerre. Et vous les de au Pornister. Voilà. Bon, euh, pas grand chose à se mettre sous la dent. J'ai envie de te dire avec les voleurs qui traquent dans le coin, c'est pas possible qu'on me foyer ma secrète qu'il dans le booster. Ça mérite d'enquête. Allez, tendre et chocolat, on approche vite de Noël. Alors, abonnez-vous, mettez des likes et tout ça. Je vous aime. Il oh, n'y euh, euh, a pas eu un bruit Non, c'est ton chat qui essaie de vous bouffer. Mmh.